La chaussette parlante Paragraphe audio numéro 5 Ma foi, vous m'avez enfilé d'une bien étrange manière. Je dois vous avouer que je n'ai pas tellement l'habitude des mains, et j'ai un peu de mal à m'adapter. À la base, je n'ai pas été conçu pour ça, vous savez. Enfin, j'espère, sinon ça pourrait facilement expliquer pourquoi vous êtes seul dans cet appartement. Mais je ne vous permets pas Mais si, mais si. Dans tous les cas, je pense que je vais m'y faire sans trop de problèmes. La plus grande différence étant qu'il n'y a pas l'odeur. Ce qui est tout de même un point positif, pour tout te dire, j'ai vraiment un petit, mais vraiment un tout petit service à te demander. Rendez-vous au 29. Rendez-vous au 29